J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Je parle pas très fort parce qu'il y a du monde en bas et ça sert à rien de gueuler. Allez, je vous montre quelque chose de suite. Allez, voilà, là on a des souris dans la cloison. Donc, le seul traitement qu'on peut faire c'est par les prises et on regarde bien que dans le polystyrène c'est creusé. Donc, si on passe autour de vis, on voit qu'il s'enfonce facilement. Donc on va mettre du poison juste là et ça sera réglé. Allez, je mets ça et je vous montre de suite. Allez, on a préparé la pâte. On a, trouvé, on a pris de la pâte qu'on a roulée oh en saucisson. Alors je ne parle pas trop fort parce qu'il y a du monde. On met du produit dans le trou. pratique avec une main. Voilà. Donc là, les souris, en fait, il est en train de gratter tout le long du mur. Donc ça fait des galeries dans le sirène Donc après je vais faire la même chose ici et derrière le meuble là-bas il y a une autre prise. C'était une petite vidéo rapide. J'espère que ça vous a plu. Un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt les dix. Oh, oh, oh.